J'ai commencé mes études à Sciences Po Paris où j'ai fait une licence en droit et en économie et je suis venu à l'UCLI finir une licence de philosophie et euh, entrer au Master MEF, ce qui m'a amené à passer le CAPES en 2018. Alors J'enseigne actuellement la philosophie en classe de terminale, mais à partir de l'année prochaine, euh, j'ai un poste en post-bac à la SEPR où je vais euh, enseigner la philosophie à des futurs designers, bijoutiers et ébénistes. Et par ailleurs, je vais euh, préparer l'agrégation de philosophie. L'intérêt de la formation du Master MEF, c'est d'allier à la fois euh, des apprentissages euh, techniques avec des exercices euh, euh, type concours blanc euh, et des, des cours réguliers sur les auteurs ou les notions du programme, et en même temps d'avoir un souci pour et la didactique et l'éthique de l'enseignement de la philosophie. Parce que c'est un métier qui suppose à la fois des compétences techniques, mais surtout, je dirais, un sens de la, de la présence humaine et de la relation. Ce qui m'a beaucoup plu et ce qui m'a beaucoup soutenu pendant le, mon parcours à l'UCLI et spécifiquement au Master MEF, c'est le fait d'être dans une promotion assez petite, une, une quinzaine d'élèves où il y avait une, une vraie entraide et un vrai désir de, de travailler ensemble et il me semble que pour réussir les concours c'est important d'avoir cette dynamique et puis on a la chance d'avoir des, des, des enseignants et des intervenants qui sont très disponibles et donc il y a cet esprit d'entraide qui est entre les étudiants mais aussi entre les étudiants et les enseignants. L'avantage avec le Master Meuf, c'est qu'on se trouve dans un campus qui est sur la place Carnot, donc en plein cœur de Lyon, et qui a été rénové il y a quelques années. Donc, c'est des conditions de, de travail infrastructurelles qui sont excellentes. Et par ailleurs, on dispose aussi d'une salle qui porte le nom de quelqu'un qui a été un enseignant très important dans cette fac, Pierre Gir et dans laquelle les étudiants du Master Meuf peuvent se retrouver au cœur de ce campus de la place Carnot pour travailler et vivre aussi des moments, disons, d'amitié euh, ou de convivialité. Je recommanderais surtout Lucli parce que c'est un lieu où celles et ceux qui travaillent et qui y interviennent euh, ont un vrai souci de la, de la relation humaine et de la formation humaine. Et euh, ce que j'ai senti euh, en y étant formé et en me préparant à devenir enseignant, c'est qu'il y a cette vocation à laquelle euh, cette institution euh, a le souci de répondre. Et je pense que quand on se destine à devenir enseignant, c'est-à-dire à être dans un métier euh, qu'on pourrait dire du soin, c'est très important d'avoir cette dimension-là. Rejoignez-nous Et là...